Pourquoi est-ce que je saute sur les lits Bonjour, ici Olaliziga, expert en investissement à haut rendement. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, tu as dû remarquer que à chaque fois que je vais dans un hôtel, je saute sur le lit. Pourquoi est-ce que je fais ça il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai remarqué que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on commence à générer, on va dire avoir de plus en plus de responsabilités, un plus gros chiffre d'affaires, on a souvent le niveau de stress qui augmente. Et moi je sais que ce n'est pas une bonne chose d'avoir un niveau de stress qui augmente parce que je déteste ça. En plus, les gens aiment toujours se prendre au sérieux. Ils se disent, bon, j'ai des responsabilités, je dois toujours être sérieux, sérieux, sérieux. Pourquoi Parce que ça va ternir mon image et les gens vont se dire que je ne suis pas sérieux. Encore plus si je suis dans un domaine, comme le domaine des investissements. Alors pourquoi je fais ce genre de choses Eh bien déjà, si toi, tu connais des personnes qui ont des business, qui sont entrepreneurs ou même qui ont un travail et qui se prennent, même pas qui se prennent, qui sont toujours sérieux, qui ont toujours envie d'avoir une image vraiment polissée, une image de personne qui ne veut pas déconner parce qu'il est dans le monde professionnel, partage-leur cette vidéo parce que je pense qu'elle sera de très bons conseils pour eux. Maintenant, je vais te donner trois éléments qui pour moi sont hyper importants et qui sont en fait la raison pour laquelle je saute sur les lits à chaque fois que je vais dans un nouveau lieu, dans un nouvel hôtel. La raison numéro 1, c'est que j'ai remarqué que les personnes sur Terre qui ont le plus de joie, qui sont les plus heureux, qui sont les plus heureuses, ce sont les enfants. Pourquoi ce sont les enfants Et eh bien tout simplement parce que les enfants ne vivent, ne savent vivre, que dans le présent. Si les enfants vivent que dans le présent, ça signifie qu'ils ne pensent pas à ce qui s'est passé hier. Ils ne pensent pas au fait que, euh, par exemple, ils ont mal dormi, euh, qu'ils se sont fait gronder pour euh, telle ou telle raison, et ils ne réfléchissent pas à ah, « demain, euh, j'aurai un problème, je serai fatigué, je ne sais pas ». Ils vivent dans le présent. Et quand je parle des enfants, je parle des, des petits-enfants bien entendu. Je le sais parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Inès et elle vit vraiment dans le présent. Et je le vois et je vois la joie sur son visage. Et je sais que c'est quelque chose, lorsque tu es adulte, que tu perds beaucoup. Les gens perdent cette notion de vivre dans le présent, de profiter du moment. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important, surtout dans le domaine où je suis. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé en fait de trouver un rituel qui me permet de me reconnecter au présent et surtout à moi-même. Comme ça, je me sens vraiment bien comme un enfant. Voilà, donc ça, c'est la raison numéro 1. Et la deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup avoir un rituel. Si tu sais, et si tu me suis également pareil sur les réseaux, j'effectue tous les matins un rituel qui s'appelle le Savers qui est tiré du livre de Al herold qui s'appelle Miracle Morning. Ce rituel, il me permet d'avoir un très haut niveau d'énergie dès le matin, qu'il soit 5 heures du matin ou même parfois 4 heures du matin. Et de ce fait, lorsque je saute sur les lits, c'est pour moi un autre rituel. Donc c'est un rituel qui me met, non seulement en énergie positive, mais surtout qui me fait vraiment du bien. Et j'aime ne pas me prendre au sérieux alors que je suis dans un domaine qui est plutôt costard-cravate et sérieux sur un ordinateur. Voilà donc ça c'est la deuxième raison. Maintenant la troisième raison c'est que j'aime beaucoup voyager et d'ailleurs de par mon travail je voyage partout dans le monde et à chaque fois on voyage, surtout en avion, il y a le décollage et l'atterrissage. L'atterrissage est pour moi un moment vraiment spécial parce que, on va dire, je ne suis pas complètement confortable lorsque l'avion atterrit, surtout s'il y a des turbulences et c'est un peu difficile. Mais une fois que l'atterrissage a eu lieu, là, on est complètement soulagé. Donc pour moi, lorsque je saute sur le lit, c'est un peu comme un atterrissage. Donc j'arrive dans le lieu, je dis c'est bon, je suis bien arrivé à l'hôtel et je fais mon atterrissage tout seul, physique. Voilà, donc c'est un peu l'image que j'ai et que tu verras lorsque tu me verras à nouveau sauter sur les lits. Voilà, tu as donc les trois raisons principales qui font que à chaque fois que tu me verras dans un hôtel, je sauterai sur le lit donc, si je récapitule, raison numéro 1, c'est que pour moi, il est important de rester un enfant et de vivre dans le présent. Raison numéro 2, très important pour moi d'avoir un rituel et une discipline de vie pour me sentir bien. Et raison numéro 3, c'est l'atterrissage et l'arrivée dans un lieu où je me sens bien et où je vais pouvoir bien profiter. Voilà, tu as l'explication de ces fameux sauts sur le lit. Maintenant, comme tu sais, je suis trader professionnel, donc même si tu me vois faire ce genre de choses pour déconner, je suis sérieux dans mon travail. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais te partager une vidéo où tu vas me voir travailler en direct. Pour accéder à cette vidéo, tu vas devoir cliquer sur le lien dans la description et tu verras un trade en direct que je fais d'un certain montant et tu verras même le résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. A très bientôt, ciao